Et salut à tous les astraliens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo pour vous annoncer que le 29 avril, donc le week-end du 29 et 30 avril, je ne serai pas disponible parce que je vais faire le marché aux plantes solidaires pour l'association des Sénégalois. Donc déjà, premièrement, euh, le... je partirai donc le 26 avril, je pense, pour euh, le 26 avril après midi donc euh, je partirai... Euh... Chez mon père, voilà, pour préparer tout ça. Le 27 avril, on va aller chercher des plantes pour, euh, pour le marché aux plantes. Et vous me trouverez, donc, le 29 avril, à partir de 10h, soit à place au quinconce, de des oni de 10h à 17h. Voilà, si vous souhaitez me rencontrer, eh bien, tout simplement, voilà. Alors, je sais que ça fait peut-être un peu loin pour certaines personnes. Mais si vous souhaitez me rencontrer, je serai là-bas. Voilà, on pourra discuter un petit peu et tout, voilà, tout simplement. Donc, euh, voilà. Donc sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous regardez cette vidéo durant la soirée. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'est la vidéo. et ciao tout le monde